Alors nous allons parler maintenant euh, de ce film « Comme des rois » de Xabi Mouliat. Et donc, Calmerade, vous avez le rôle principal. Alors tout d'abord, on va parler de ce film « Comme les rois ». C'est vrai que c'est un petit peu une espérance. On a tous envie d'être comme des rois et de vivre comme des rois. Oui, il y a une phrase qui dit euh, « Tu verras, euh, on, on fait ça et on sera comme des rois ». Et c'est un peu le, le discours du, du père à son fils. C'est des arnaqueurs au porte-à-porte -porte et, et euh, le père espère toujours que, voilà, que ça va aller mieux. C'est un bâton comme un joueur qui pense toujours qu'il va se refaire. Est-ce que chacun vous a déjà fait arnaquer comme ça au porte-à-porte -porte Alors moi j'ai longue euh, un long CV de, de pigeons hein. je me suis oui, fait bon arnaquer au porte-à-porte. -porte. Mmh. Notamment une fois on m'avait vendu pour très cher de la brioche artisanale euh, que j'avais retrouvée en bas sous cellophane à la supérette du coin. Ah. Voilà. Ça c'est mon expérience de l'arnaque au porte-à-porte, tu t'es -porte. déjà fait arnaquer <rire> Non, non, non, non non, non je jamais au porte-à-porte. Alors, non, je je... Sais, de me souvenir en même temps, mais non. non. Mais par contre, j'en vous... ai fait les arnaques. Voilà, c'est j'allais ce dire ah, par vous. Vous, c'est ah, contraire. Là, là, là, oui. oh, là, là. Le roi des arnaqueurs, on pourrait oh, vous appeler. Ouais, vous... ouais, ouais, ouais, ouais. Moi, c'est l'arnaque, direct. Non, non. C'est donc... votre apprentissage du métier de comédien, peut-être. Non, mais c'est une façon, des fois, de s'en sortir, de se sortir de certaines situations dans la vie. Euh, les examens, par exemple, le permis de conduire. Hein. Ah, vous avez arnaqué au permis de conduire aussi. Non, permis bateau, oui. Ça, ah. je peux le dire. Non, c'est pas vrai, non. <rire> Rouge. Non, non. Euh, non, non, mais dans les examens, souvent, euh, t'embrouilles tout ce qui est à l'oral, tu vois. Là où tu peux quand même encore essayer de les embrouiller. Il y a une séduction, c'est une forme d'acting en fait. C'est un peu comme, euh, comme essayer de séduire un partenaire ou un metteur en scène, voilà. C'est une forme d'arnaque quelque part. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de méchanceté. Euh. Oui, voilà. C'est ça le plus important. Et en même temps, vous nous avez révélé depuis le temps qu'on se rend compte que vous avez commencé par arnaquer des gens en porte à porte, petit Non, par arnaquer, pas mais, mais, mais j'ai essayé de leur rendre des, des choses. des choses impossibles, quoi. Ben oui, parce que ben, c'était de la survie aussi, hein, comme dans le film. Euh, et il fallait vendre des encyclopédies d'universalisme, je rappelle. Hein. Mm. Des, vous savez ce que c'est C'est invendable. En plus, on va chez des gens qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter, mais bon, vous, le, vous, vous leur dites que c'est tellement important pour, leur, pour eux d'avoir ces trucs-là, et vous êtes tellement persuasif qui finissent par l'acheter, mais ça coûtait cher. Donc est-ce que c'est arnaque Non. non, non Moi, même... j'étais payé parce que je, je vendais, sinon je n'étais pas payé. Donc c'est de la survie, Voilà, c'est tout. En même temps, voilà, c'était courant dans les années 70. Euh, beaucoup de gens vivaient oui, comme ça. Et là, aujourd'hui, votre film, vous, justement, il parle de, de, de cette survie d'aujourd'hui, parce qu'il est vraiment d'actualité, le film. Finalement, la survie euh, des gens euh, populaires, disons des, des, des gens des quartiers populaires, n'a pas changé. Oui, euh, mais alors justement, le, le, ce qui est peut-être intéressant dans le film, c'est que lui, il, il fait des arnaques à l'ancienne. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent sur le dos des gens, il faut euh, récupérer leur code de, de carte bleue, il faut euh, les arnaquer sur internet. Lui, il est encore dans un, un truc de proximité, quoi. C'est l'escroc le, du coin de la rue, il va, il va taper aux portes des gens, et comme sa femme le lui, lui dit, euh, les gens, ils ouvrent de moins en moins leurs portes, les gens, ils se méfient. Les gens, ils ont plus un rond, donc même quand on veut les arnaquer, ils marchandent. Et, et donc, c'est pour ça que la situation est de plus en plus difficile et que lui, c'est est un seigneur de, de l'arnaque qui est un petit peu sur le, sur le déclin. Est-ce que dans la société d'aujourd'hui, on n'est pas obligé, justement, de, de vivre un petit peu comme ça Est-ce qu'on ne pousse pas les gens euh, à une extrémité, quand il n'y a plus rien, de dire, ben, on se tourne aussi vers l'illégalité Alors, on ne peut pas le dire. non, non, mais non mais on ne peut non, pas le dire, non, mais, mais c'est ce que représente le personnage. Non, mais, mais c'est de la et démerde, quoi. C'est un père de famille, Et oui. coup, qui. Qui, qui est menacé d'expulsion et, et menacé de voir sa famille, sa femme, ses enfants et sa propre mère, qui est très âgée, oui. euh, à la rue. Donc, quand vous êtes dans ces dernières extrémités-là, qui ne serait pas à un moment donné amené à peut-être franchir la loi pour, pour le bien des siens de C'est pour ça que ce personnage n'est pas, pas un salopard, parce qu'il fait des choses qu'on réprouve. Hein, on n'a pas envie de se faire escroquer, on n'a pas envie d'être un escroc, mais il le fait. Euh, ah, pour flamber. Il le fait pour qu'il pour voilà, qu pour... ait de quoi manger sur la table yeah. euh, de ses enfants euh, tous les jours. Et en même temps, pour bon, la, la moralité du film, parce qu'il y en a une, c'est que le fils ne va pas suivre vos traces, de, euh, surtout les traces de votre personnage. Bah, moi, je ça, que ça, que peut être... Être... Ah, euh, pas. peut-être pas... <rire> couper, je mais, pas mais, entendu. Traduisez, euh... s'il vous plaît. <rire> <Non. rire> c'est pas coup, grave. Je repose la question. C'est pas grave. Non, je disais, justement, le fils, lui, ne veut pas reproduire ce que le père lui apprend. Donc, c'est plein d'espoir. Bah, c'est plein d'espoir. Euh... Quand même. Bah, vous savez, euh, n'importe quel père, euh, euh, par exemple un artisan, un agriculteur, il aimerait bien que son fils reprenne euh, l'exploitation. La... Bah, c'est un peu ça, quoi. Il, il espère que son fils. Euh, en tout cas, c'est ce, ce que lui, connaît, ce qui, connaît. Voilà, il connaît les, les dangers et les, les risques. Donc, il n'a aucun problème avec euh, l'idée de, de transmettre à son fils euh, ce genre de choses. Maintenant, est, je crois que c'est très légitime, hein. c'est aussi une façon de, de dire à son fils voilà, qu'il l'aime et, et qu'il est en train de lui préparer le terrain. Quoi. Puis il va, il va être à la retraite, donc il va falloir, euh, il va falloir reprendre la boîte. Quoi. Et puis ils se découvrent aussi tous les deux Ah bah oui, forcément. Voilà. Il, y a, il, y a... Là, il y a une intimité qui est vraiment plus proche. Bah, oui, parce que d'abord, il, il, il, il se rapproche avec l'âge aussi. C'est-à-dire que le, le, le, le fils commence à avoir une vingtaine d'années, c'est un adulte maintenant. Donc il s'agit maintenant de deux adultes ensemble, donc forcément il y a, le, il y a des conflits qui naissent et puis des, puis des, des complicités aussi, bien sûr. Euh, Chabli, est-ce que vous, justement, le personnage de, que joue ici, est-ce qu'il ne vous ressemble pas un petit peu, dans le fond Est-ce que ce n'est pas un petit peu votre alter ego Moi j'ai eu la chance d'avoir un, un père qui m'a encouragé à sortir de ma boîte, oui. qui m'a dit, euh, voilà, si tu veux être écrivain, si tu veux être cinéaste, pourquoi pas, mais c'est quoi ton plan B donc en ça, je ne ressemble pas au personnage du jeune homme. En revanche, ce que j'ai vécu comme ce jeune homme, c'est quand vous rêvez d'une carrière artistique et que vous habitez une ville de province, euh, vous n'avez pas de connexion dans le monde de l'art, dans le monde pas de réseau, euh, et que tout se passe à Paris, et ben vous vous dites, euh, voilà, est-ce que, est que je vais y arriver Est-ce que j'ai ma place Est-ce que je vais être légitime Et je pense que je garde d'ailleurs, euh, je garderai sans doute jusqu'au bout, un sentiment d'illégitimité, un sentiment que ce n'est pas mon monde. Et, et, et un sentiment d'être à l'extérieur. Et moi, j'aime bien l'idée de faire un film depuis l'extérieur. En parlant de plan B, justement, il y a un homme ou une femme politique qui a dit il y a quelques mois, justement, qu'être artiste, c'était un plan B. Est-ce ah bon que c'est pas euh, quelque chose... Ça. Je ne sais plus quelle est le, la personne de, au gouvernement qui a dit ça, mais ça avait fait euh, fureur dans le milieu artistique. Parce que, justement, euh, prendre un plan B... Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous c'est pas un plan B d'être comédien c'est son opinion, c'est ce qu'elle veut moi j'ai pas jugé ce genre de choses oui mais pour vous c'est pas un plan B c'est c'est une carrière c'est un plan A, c'est un plan principal voilà, donc ça il faut le dire parce que c'est vrai que souvent comme vous disiez hors caméra les métiers justement du cinéma sont toujours encore aujourd'hui puisque le fils veut être comédien il fait du théâtre, donc vous vous le découvrez dans le film et c'est vrai que c'est encore des métiers qui sont un petit peu en marge, oui oui, oui, oui, mais après c'est normal, moi après ce que je comprends dans le, la réaction du père, c'est qu'il s'inquiète, il c est, c est, y, a, y a peu d'élus, hein. oui. combien de gens veulent être comédiens ou réalisateurs et, et ils parviennent, moi je comprends l'inquiétude du père, elle s'exprime de manière brutale, parce que pour lui on n'a pas à rêver de ça. Mais, mais, mais je comprends qu'on ait peur alors pour conclure puisqu'on doit couper oui qu'on mangé qu'est ce que vous diriez justement de, de cette collaboration puisque quand nous on a vu que vous aviez plaisir d'être avec votre réalisateur qui vous fait pay'un sur une autre euh, voilà sur un autre registre ah ben moi moi le plaisir que j'ai c'est d'avoir rencontré un, un garçon charmant euh, euh, extrêmement talentueux euh, doué et, et très très respectueux très bienveillant et il n'y en a pas tant que ça, en fait Et vous, j'habille l'avoir euh, découvert quatre comme nous, ça a été une surprise de voir différent. Moi, d'abord, j'ai découvert un acteur qui peut tout faire, et il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, j'ai voilà, découvert un grand comédien, et puis... Euh, non, mais la seule chose que je peux dire et qui résume tout, c'est qu'on a envie... Euh, on ne sait pas quelle forme ça prendra, mais on a envie de continuer à faire des choses ensemble. Donc ça veut dire que, quand même, ça a dû bien se passer. Voilà, en tout cas, nous, on est heureux d'avoir vu comme des rois, deux fois en plus. Donc, euh... Deux fois Et eh oui, parce qu'on l'a vu à Avignon et que là, on ah, l'a vu bah spécialement pour pouvoir rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. C'est quelque chose de très bien que tout le monde soit comme des rois et que. Ils s'installent tous dans les salles de cinéma pour voir ce film social, parce qu'on peut dire que c'est un film social d'aujourd'hui. C'est pas de Ken Loge, presque, mais en même temps, c'est des films qui nous font rire, mais en même temps, on parle de la condition d'aujourd'hui des gens. Et c'est très important pour nous. Bienvenue. Voilà. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci.